Hey, hey, hey, Salut J'espère que tu vas bien. Moi, aujourd'hui, grâce à Dieu, je vais bien. Si tu ne me connais pas, attends Je me présente. Je m'appelle Caroline et je suis honorée et enchantée que tu aies pris le temps de cliquer sur la vidéo. Merci. Nous sommes dans un corps de chair. Eh ben oui. Et nous savons que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Nous qui sommes chrétiens, nous avons invité le Saint-Esprit à vivre. Nous Nous avons dit à Jésus, prends toute la place, pose tes bagages. Bref, nous qui voulons plaire au Saint-Esprit et ainsi satisfaire ses désirs, donc des désirs bons, des désirs que je mettrai les fruits de l'Esprit en commentaire ici, ok nous serons confrontés perpétuellement, en tout cas tant que nous vivons sur cette terre et dans cette enveloppe, nous, nous serons confrontés à une bataille. Et une bataille vraiment, c'est la bataille contre la chair et l'esprit. Ah oui, la Bible nous dit aussi que nous ne faisons pas ce que nous voulons. Ah, si tu croyais que tu faisais ce que tu voulais, tu t'es trompé. <rire> tu ne fais pas ce que tu veux, c'est soit tu obéis à l'esprit, soit tu obéis à la chair. En fait, tu choisis juste à qui tu obéis. Voilà, donc soit tu obéis au Saint-Esprit, soit tu obéis à la chair, soit tu mens, soit tu dis la vérité, soit tu voles, soit tu achètes. La version de la Bible qui dit que si ta, main doit, pardon. <rire> si ta main droite te fait pécher, il faut que tu la coupes, parce que pour toi, il faut mieux que tu arrives au ciel avec une main en moins que tu arrives en enfer avec tes deux mains. Mm -hmm. Oui, c'est la Bible qui dit ça. Je mettrai le vrai verset parce que il ne va pas couper ta main. <rire> en gros, euh, vraiment, fais tout pour aller au ciel. Et tout faire pour aller au ciel, il ne faut pas écouter les désirs de la chair. Mais... Cette chair-là, elle ne veut pas notre bien. Ah! Une chose, ne laisse rien dans ce monde euh, t'empêcher euh, d'arriver là où tu veux arriver, au ciel. Hein? C'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à commenter, à liker. À partager je prie que l'éternel te fasse du bien et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye bye bye. Bye bye bye bye.